Bonjour, euh, vous êtes Product Owner, euh, vous êtes responsable de produits euh, avec au moins un an d'expérience euh, euh, sur le terrain, euh, une bonne connaissance des Scrum du point de vue pratique euh, et vous souhaitez euh, améliorer vos compétences euh, pour mieux créer de la valeur pour vos parties prenantes, euh, vous voulez améliorer votre capacité à créer une vision à valider vos hypothèses, des valeurs euh, sur les terrains, euh, ou peut-être que tout simplement vous souhaitez comprendre comment euh, on développe un produit de manière empirique. Euh, alors, le cours Professional Scrum Product Owner Avancé, euh, c'est un cours qui va vous permettre euh, de euh, tester, expérimenter euh, les postures préférées du Product Owner professionnel. Euh, de telle manière que vous, êtes, euh, euh, vous serez à même de naviguer euh, les défis et les difficultés de tous les jours. Euh, ou alors vous avez euh, euh, envie de pratiquer euh, les approches euh, modernes euh, qu'on qu propose à la formation euh, et qui seront euh, explorées euh, grâce aux discussions, euh, grâce... Euh, aux exercices des groupes que nous proposons euh, tout au long des deux jours, par exemple. Ou alors, euh, vous souhaitez avoir une compréhension claire euh, de la gestion de produits agiles. Euh, euh, encore, expérimenter euh, comment un producteur professionnel euh, représente et travaille en collaboration avec les différents types de parties prenantes. Euh, je suis Fabio Pansavolta, euh, Professional Scrum Trainer euh, chez Collective Genius et Scrum.org, euh, qui nous collaborons pour la création des formations. Euh, toute notre pédagogie, nos supports de formation, euh, la manière dont nous délivrons les cours euh, sont issus euh, de notre expérience, du partage d'expérience avec euh, les 300 formateurs qu'on a partout dans le monde chez Scrum.org et évidemment de Ken Schrober, euh, qui continue à nous aider dans la création des cours. Euh, cette formation, c'est une occasion de vous perfectionner. Euh, voilà, donc euh, euh, inscrivez-vous à cette formation si vous le souhaitez. Le lien apparaîtra euh, dans les commentaires. Euh, et je vous dis euh, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.